Hey. Hey. Ah, euh, J'ai bien apprécié les 5 minutes de pause entre la fin de la pandémie mondiale et le début de la guerre en Ukraine. Dans cette vidéo, tu verras comment ton cerveau réagit à ces événements même s'il est à distance et ce qu'il est possible de faire pour ne pas plonger dans le trauma. Moi c'est Uliana, psychologue cognitiviste et euh, ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur le cerveau et qui aident à vivre en harmonie avec les émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube Dans les cerveaux. Si. mais avant de commencer je tiens à communiquer un message très important pour celles et ceux qui me connaissent savent que je suis ukrainienne et donc concernée par ce qui se passe je suis actuellement référente du pôle soutien psychologique pour les réfugiés ukrainiens dans la région Rhône-Alpes on a trouvé on a créé un groupe facebook spécialement dédié à ces personnes pour qu'elles puissent être informées sur les soins gratuits euh, donc du coup je te remercie par avance de partager ces liens autour de toi pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier et si tu connais des thérapeutes de tout horizon qui souhaitent rejoindre l'équipe des bénévoles alors on sera très très ravis de les accueillir et toi aussi en fait tu peux aider les gens donc je laisse dans la barre d'information le lien vers l'association où tu peux voir ce que tu peux faire et je te remercie beaucoup pour ton humanité comme on dit tout seul on peut aller plus vite mais ensemble on peut aller plus loin c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on peut assister en direct via les réseaux sociaux au déroulement de la guerre. L'accès sans limite aux images, aux vidéos, aux témoignages, bien sûr tout ça met notre psychisme à rude épreuve. Et en fait, il existe un virus qui est beaucoup plus puissant que Covid, parce qu'il se transmet sans contact physique. Il est connu sous le nom de stress traumatique secondaire ou le STS. En fait, c'est une réaction de ton cerveau quand il se laisse contaminer par le vécu traumatique d'une autre personne. Parce que, tu sais bien, on a des neurones miroirs qui nous permettent de se mettre dans la peau d'une autre personne à l'aide de l'empathie. Et le fait de te régulièrement à la même longueur d'onde émotionnelle que la personne en détresse peut causer le STS. Quand l'individu est touché par cet état, les symptômes similaires au syndrome du stress post-traumatique apparaissent. Et si tu n'as aucune idée de ce que c'est, je te laisse une vidéo dans la barre d'informations pour que tu puisses prendre connaissance de ce que c'est les syndromes du stress post-traumatique. Ces symptômes sont de trois types. Les pensées intrusives, l'évitement des déclencheurs et l'état d'hypervigilance. Donc pour illustrer ces trois points, imagine que tu as vu une image d'une scène violente sur Facebook et donc du coup ça t'a tellement marqué qu'en fait t'arrêtes pas à y penser et donc ça tourne en boucle non-stop et à un moment donné bien sûr tu te dis mais j'avais pas envie d'y penser quoi, stop, stop, cerveau ne réfléchis plus donc tu vas essayer d'éviter des pensées et euh, la prochaine fois que tu vas sur Facebook et quand tu scrolles euh, un film d'actualité bah, tu vas être sur le vif un peu comme ça attendu parce que tu sais pas à quel moment la prochaine image va apparaître et il faut savoir que cet état peut s'aggraver et aller vers quelque chose qu'on appelle le traumatisme vicariant. Donc, c'est en fait une forme de traumatisme qui est surtout connue dans le milieu des soins, par exemple parmi les infirmières, ou dans le métier des protections, comme la police, les pompiers, etc. Le traumatisme vicariant, il apparaît quand tu es trop longtemps et trop souvent en contact avec la souffrance des autres. Dans ces contextes, tout ce que tu entends et tu vois, ça bouscule régulièrement tes principes et tes valeurs. Le mimétisme émotionnel qui s'active dans ces contextes, peut altérer tes schémas de pensée et tes croyances de base. L'événement devient traumatique quand la personne vit un grand sentiment d'impuissance, quand son cerveau échoue en quelque sorte sa mission de la garder en sécurité ou de la protéger du danger, comme c'est le cas pendant la pandémie ou la guerre. Et le fait de rester trop longtemps dans cet état d'impuissance peut altérer ta vision sur toi-même, sur les autres, mais aussi sur le futur. Du coup, la personne risque de penser quelque chose de type que le monde est rempli de dangers, elle ne peut rien contrôler, mais aussi qu'il faut croire à personne et il faut compter que sur soi, et encore qu'elle ne mérite rien de mieux et sa vie sera toujours une souffrance. Donc tu vois que les thèmes qui sont touchés concernent la sécurité, le contrôle, la confiance et l'estime. Sache que si tu te considères être trop empathique, que tu ne connais pas bien tes limites et comment réguler tes émotions, mais aussi que tu es très exigeant envers toi-même ou envers les autres, ou encore que tu as déjà des soucis dans ta vie comme le chômage, la séparation, la maladie, bah, sache que ton système immunitaire émotionnel te rend plus vulnérable, plus sensible pour attraper ces virus. Pour contrer les effets du STS, donc le stress traumatique secondaire, il faut viser les domaines qui l'attaquent, à savoir les domaines de la sécurité, du contrôle, et des liens avec les autres. Parce que l'événement devient traumatique quand on se sent souvent en danger physique ou psychique, euh, quand on se sent impuissant ou on ne peut rien faire pour changer la situation, et tout ça s'accompagne par un grand sentiment de solitude vis-à-vis -vis de ce qu'on traverse. Concernant l'espace de sécurité, la première chose à faire est de reconnecter ton corps et ton cerveau à la sécurité du moment présent. Et ici, toutes les techniques psychocorporelles comme le yoga, la méditation, le massage et même une séance des câlins avec ton chat, hein, tout ça, c'est à utiliser sans modération. L'espace des contrôles peut être investi à travers la prise de conscience de tout ce sur quoi tu as le contrôle. Et même si aujourd'hui, cela ne concerne que le fait que tu peux faire ton lit ou ranger un placard ou peut-être manger une salade. Et peut-être demain, toutes ces actions vont faire que tu vas avoir plus d'énergie pour faire du bénévolat. Et donc, du coup, ton espace de contrôle s'élargit. Et l'espace des liens avec les autres peut être nourri par toutes les actions où on se sent moins seul. Par exemple, les groupes de parole, la participation aux manifestations, le bénévolat, euh, une séance avec un ou une psychologue, et euh, bien sûr, même un restaurant avec ton ami. est euh, que maintenant, euh, il y a plus d'excuses des Covid. Hein. Parce que tu sais bien que c'est beaucoup plus facile de glisser dans « Personne ne comprend ma détresse » plutôt que de chercher des opportunités ou des espaces dans lesquels les gens peuvent le faire. Et enfin, vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, s'occuper de tes besoins, connaître tes limites et aussi doser la quantité d'informations à laquelle tu es exposé sont des choses sur lesquelles il faut garder un œil très intensif. Et dit celle qui a coché aucune de ces cases les deux premières semaines de la guerre. Donc du coup, la bienveillance et l'indulgence envers toi-même, c'est un gilet de sauvetage très important à garder dans cette mer agitée. Il faut savoir que toutes nos réactions émotionnelles, quelles qu'elles soient, sont tout à fait normales vis-à-vis -vis de cet événement qui est complètement anormal. Maintenant c'est à toi la parole. Dis-moi dans les commentaires ce que tu fais pour ne pas être contaminé par ces virus. Ton expérience peut être très utile pour les gens qui regardent cette vidéo. Du coup pour ma part, en fait la semaine dernière quand j'ai écrit le texte pour cette vidéo je voulais parler du fait de manière un peu ironique que c'est bien que la guerre est tombée au mois de mars et pas au mois de décembre parce qu'il y a le soleil, et du coup ça aide un peu à garder le moral. Mais en fait cette semaine il y a la neige. Ouf là. J'ai la touche, là, la lumière. Donc il y a la neige à Lyon, donc du coup, il faut s'adapter, il faut changer les ressources qui nous font du bien. Parmi les idées, euh, la deuxième, c'était aussi euh, mes séances avec ma psychologue, en fait. Parce que oui, les psychologues ont aussi leurs propres psychologues qui les aident à ne pas péter les câbles. Donc du coup, je voulais remercier du fond de mon cœur Claire pour l'aide qu'elle m'apporte depuis plusieurs années. Merci Claire. Souvent, je termine mes vidéos avec une phrase que j'utilise qui dit « viser le progrès et pas la perfection ». Mais prenant en compte le contexte actuel, je me dis que c'est pas toujours possible de viser le progrès. Donc Du coup, j'ai envie cette fois-ci vous encourager de tout simplement accepter le fait d'être parfaitement imparfait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao